Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zena et voici les prévisions pour la semaine du 4 au 10 mai 2020. Comme vous voyez, c'est une vidéo pour tous les signes, donc je n'ai pas pu euh, cette semaine analyser en détail les énergies de la semaine prochaine parce que j'étais en train de préparer les prévisions du mois de mai 2020. C'est pour cela que je vous ai préparé cette vidéo, pour vous donner une idée euh, des plus chanceux et les moins chanceux selon les déplacements de la Lune, qui pourraient peut-être vous dépanner pour cette semaine. D'ici demain, je vais télécharger les euh, prévisions du mois de mai 2020. Donc, je commence par les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi et mardi, la lune sera dans la balance. Les plus chanceux seront les balances, Gémeaux, verso, ensuite viennent les lions, sagittaires, et par la suite les poissons, Vierge, taureaux, ensuite les béliers, capricorne et cancer, et par la suite les moins chanceux, et je m'en excuse, les scorpions. Mercredi et jeudi, la Lune sera dans le scorpion, et les plus chanceux seront les scorpions, poissons, Cancer. ensuite viennent les capricornes, vierges, puis les gémeaux, béliers et balances, ensuite les taureaux, verso et lions, et les moins chanceux seront les sagittaires. Vendredi et samedi, la Lune sera dans le sagittaire, et les plus chanceux seront les Sagittaires, Lion et Bélier. Ensuite viennent les Balances, Verseau, ensuite Cancer, Taureau, Scorpion, et par la suite les Gémeaux, Vierge, Poissons. et les moins chanceux seront les Capricornes. Dimanche, la Lune sera dans le Capricorne, et les plus chanceux seront les Capricornes, Vierge, Taureau, Ensuite les scorpions poissons, par la suite les lions, gémeaux, sagittaires, ensuite les balances, béliers et cancer, ensuite les plus les moins chanceux seront les Verseaux. Donc je m'excuse encore une fois pour euh, ne pas avoir analysé les énergies en détail. Pour cette semaine, comme je vous ai dit, j'étais en train de préparer les prévisions de, du mois de mai. Euh, je vais parler euh, dans les prévisions du mois de mai de euh, changement de signe des nœuds lunaires. Euh, le, nœud, le nœud nord sera dans les Gémeaux et le nœud sud sera dans les Sagittaires. Je vais en parler en détail dans les prévisions euh, mensuelles du mois de mai. Alors, je vous donne rendez-vous. Je vais les télécharger d'ici demain. Donc, euh, aimez, s'il vous plaît, cette vidéo, bien que c'est euh, peut-être trop courte. Et je m'en excuse encore une fois. Euh, je vous aime beaucoup. À la prochaine.